Bonjour les petits homogriables, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo, vous allez voir un deck absolument formidable, tout simplement le meilleur deck contrôle de la méta. Alors attention, il y a très très très peu de différence de win rate entre la version Darkhawk et la version Serra Control. Serra Control, on connaît, c'est un deck évidemment extrêmement puissant, c'est un des meilleurs decks du jeu, euh, qui va jouer Killmonger, qui va jouer Chang-Chi en Chantress, la triplet de Divine. On a Serra pour avoir un tour très explosif et on va faire des points... En early mid early mid game avec l'angel avec le bishop et puis voilà plein de petites cartes counter Deck très très intéressant, deck pas cher finalement, enfin il y a Zabou dedans quand même. Euh, mais voilà, on est sur la version, euh, si je puis dire, la, plus, euh, la moins chère, la plus low cost euh, du deck euh, du deck Serra Control. Donc voilà, ça c'est vraiment un deck qui est excellent, hein. ça fait souvent partie des 2-3 euh, meilleurs decks de la méta. C'est un deck qu'on voit beaucoup en ladder, euh, enfin en tournoi, un petit peu moins en ladder, mais beaucoup en tournoi. On va dire qu'en ladder on voit plus la version Dark Oak. Alors je pouvais pas vous la présenter avant parce que je l'ai ouvert, je acheté d'ailleurs, je l'ai même pas ouvert, je l'ai acheté... Euh, très récemment le, le Dark Oak, donc je vais vous montrer en grand euh, la liste, donc on est, on est sur une liste évidemment euh, assez euh, classique, hein, ultra classique même, avec ce zabou avec toujours la Witch, ça j'adore comme carte, euh, mais vous pouvez mettre un autre T2, si jamais vous aimez par exemple, je sais pas, mais Quake ou un autre T2, n'hésitez pas, mais c'est important d'avoir ce nombre de, de T2, ce nombre de T3, euh, voilà, c'est un deck qui existe depuis pas mal de temps, donc finalement, euh, en termes de nombre de T2, T3, etc., c'est c'est optimisé. Enfin, vous voyez, on est sur des, des choses qui sont... Qui, sont euh, qui se sont nourries de, de l'expérience de, de tous les joueurs. Et il euh, y a eu un espèce de cercle vertueux avec le serra-contrôle qui fait que maintenant, on a... Euh on peut dire clairement, et c'est ça qui est intéressant, on peut dire ici, ce sont les 12 meilleures cartes pour jouer Dark Oak. Euh, comme à l'époque, avec le deck Thanos, enfin à l'époque, avant le nerf, on pouvait dire, bah là, c'est les 12 meilleures cartes pour jouer Thanos. Par exemple, il y a plein de decks qui, par exemple, le Thanos post-patch, euh, finalement, le Thanos actuel, qui est très intéressant, euh, qui est toujours fort, mais évidemment, qui est plus euh, rouleau compresseur comme avant, c'est encore tôt pour dire, ça, ce sont les 12 meilleures cartes pour jouer Thanos dans cette méta. Vous voyez, il y a encore plein de petites évolutions à faire. Là, a priori, pas d'évolution, à moins qu'il y ait de nouvelles cartes. Et il y a des nouvelles cartes qui sortent un petit peu tout le temps sur ce jeu. Bref, le Dark Oak, il fait quoi Le Dark Oak, euh, il va donner tout simplement... Enfin, il a puissance plus 2 pour chaque carte dans le deck de votre adversaire. C'est un effet continu. Euh, vous avez euh, le Rock Slide qui met des cailloux dans le deck de l'adversaire. Donc, ça bloque évidemment certains... Ça, ça pourrit, on va dire, certaines draws de l'adversaire. Et ça permet de rajouter deux cartes pour augmenter la puissance du Dark Oak. Alors, on a Nova dans cette liste. Je sais que certains vont dire, ah ben non, il faut jouer Korg. La liste la plus optimale, selon moi... C'est avec Nova qui fait quand même plus de points que Korg. Euh, mais vraiment, si vous êtes un aficionado ou alors que vous avez un, un super skin, ça se joue aussi. Hein. Si vous avez un super skin de Korg, euh, mettez Korg à la place de Nova. Donc il y a le Zabu évidemment parce qu'on est sur une liste avec euh, 3 euh, T4. Il y a le Chang-Chi, il y a le Killmonger qu'on retrouve. Mais évidemment, vous n'avez pas euh, l'enchantresse parce qu'il n'y a tout simplement pas la place de jouer Enchantress. Euh, tout simplement. donc Et dans l'absolu, j'ai envie de vous dire que si jamais euh, vraiment il y a beaucoup de decks continus, et que, parce que c'est vrai que s'il y a énormément de decks continus, on aurait tendance à vouloir partir sur Serra Control. Et d'ailleurs, moi j'aurais tendance à vous dire partez sur Serra Control parce que l'Enchantress elle est facilement auto inclus dans ce deck, alors que dans ce deck c'est compliqué d'enlever une carte. Mais si, si jamais vraiment vous avez pas envie de jouer autre chose que Dark Oak, et que vous en avez marre de perdre sur des effets continus, bah vous enlevez Nova et vous mettez euh, l'Enchantress, mais le reste doit rester évidemment Polaris. Si vous aimez, vous préférez Maximus, vous mettez Maximus, mais Polaris je trouve que c'est meilleur, ça peut bloquer les lieux adverses. Et puis Maximus, parfois on n'a pas envie de, jouer, de le jouer T3, et accessoirement Maximus ne fonctionne, ne fonctionne pas du tout avec Dark Oak mais parfois sur certains lieux ou dans certaines situations, enfin voilà mais je trouve que Polaris est clair, clairement bien meilleur euh, Maximus Darko c'est un peu con mais voilà, ça reste une carte de points et on n'a pas tout le temps Darko dans toutes les situations Serra, c'est classique, aéro bah, finalement c'est ça aussi qui est intéressant dans cette version c'est qu'elle permet de jouer aéro on n'est plus obligé de gagner avant euh, on peut gagner entre guillemets avant le tour 6 et le tour 6 faire juste la petite aéro plus un autre petit truc qui va bien, là où la version Serra contrôle, déjà bon on est dépendant d'Angel Bishop mais un peu c'est un peu pareil pour tous les decks, hein. là on est aussi dépendant si je puis dire de Dark Oak, même si on peut le piocher plus tard. Genre, Bishop, si on le pioche T4 par, ou, T, ou T5, c'est trop tard. Là, si on pioche ça T5 ou T6, c'est pas trop tard. Et voilà, euh, donc voilà, il y, y a des, des petits euh, comment dire, y a, le, le gameplay est un peu différent, voilà tout simplement. Donc, euh, vous allez voir si vous avez l'habitude de voir euh, le Serra Control euh, tourner. Enfin, le Serra Control classique. Hein. Quand je dis Serra Control, moi, dans ma tête, c'est classique. Parce que c'est vrai que ce deck-là, je l'ai vraiment depuis euh, euh, peu de temps. Mais voilà, le côté Darko qui fait pas mal de points. Euh, voilà, Je trouve que le deck est particulièrement euh, délicieux. Alors là, on pourrait presque snap. On a une main intéressante. T2, T3. On peut même Darko T4, pour le coup. Tour au Scorp. Hein. Euh, ok que je snapperai pas Zéro C'est dur de snap Après ça veut dire qu'il a pas armor On peut pas déplacer son zéro sur qu'une lune Donc on va juste mettre Polaris à gauche euh, Alors c'est assez intéressant quand même Je vais snap Parce que le fait qu'il fasse 0 sur T2, ça veut dire qu'il ne peut pas jouer Cosmo, il ne peut pas jouer Armor, à moins qu'il enchaîne avec Titania into Armor. Mais à part cette combinaison-là, bah finalement, on va dire que ses grosses créas, elles se prennent. Parce que là, même s'il Shuri, vous voyez, derrière, il va faire monstre, monstre, et il se prend Changchi le garçon. Donc, on va faire le Dark Oak ici. Tranquillement. Donc là, il va sûrement faire Shuri. Mais il n'est pas très bien. Là, on va faire la Serra ici. Ah, le problème, c'est qu'il sait qu'on a Chanky. Alors, on, nous, on l'a pas en main, mais... Oh, intéressant. Bon, on a Aero. On a Aero. Il va sûrement jouer qu'une carte. Est-ce qu'on n'amènerait pas tout ce bazar à gauche Du style... Aero... Et Killmonger, il fait Titania à droite, on a envie d'avoir de, de, le Killmonger à droite, mais ça revient au même un, un peu avec Dark Oak. La question c'est, est-ce qu'on a envie à, de, de Killmonger à gauche Là il aurait 12, de toute façon il va forcément gagner à gauche. Je crois qu'on va Killmonger au mid. La ligne de Captain. Ah non, bah non, parce que si on tue Captain. 20. Non, c'est ça. Non, c'est ça, je crois. Taskmaster. Et Titania. Ouais, c'est ça. Euh, la question, c'est si on faisait Killmonger avant. Est-ce qu'on ramenait Titania qui a été joué après On ramenait Titania à gauche. Le problème, c'est qu'il avait 17. Plus Titania, ça fait 22. Je crois que j'ai fait une erreur de pattern, mais ça change rien. Je crois. Parce qu'il aurait eu 17 et 5. 22 et nous, on était à 21. Et ensuite, le Captain Marvel peut se déplacer sans que nous... Euh... Donc là, vous voyez... Bon, très très euh, risqué pour lui. Hein. D'ailleurs, c'est sûrement une erreur, je pense. Euh... Parce que là, on peut le chang tout simplement. Alors nous, on a le droit de partir, mais vous voyez, on avait quand même des spots. Si la n'a pas Titania, typiquement, on a gagné. Donc je pense que c'est quand même un spot où on est censé rester. Euh... Alors, avec ce deck, c'est ça qui est assez intéressant. Moi, je... vu qu'il n'y a pas Angel, vu qu'il n'y a pas Bishop, vous voyez, le gameplay est un peu différent. On va Nova... Euh... On va Nova T1. Avec l'autre deck, il faut Nova T6 en général ou Nova après Angel, après Bishop. Et euh, là, on, on l'a ajouté 1. Comme ça, elle est investie sur le board. Je crois qu'on va faire lézard ici. On a une jolie Nakia sur euh, Camartage. Ça va être assez sympa. Euh... Ok, un peu bizarre Akin ah, c'est chiant Ouais, Akin c'est chiant, mais bon Oh, il a Nakia aussi Ah bah ben non, on lui a volé son Akia, je suis bête Euh... On peut polariser au mid, ça ramène Electra On ramène tout au mid Je crois que c'est ok. Ah, c'est plutôt pas mal pour nous ça. Euh, ça le montre. Ok. Bon on l'a bloqué au mid, donc c'est plutôt cool. Après il va quand même falloir faire des points. On va faire la serra à gauche. Et on pourra finir par Roxlack Dark Oak. Bon on va... Il fait un peu n'importe quoi. C'est peut-être un bot. On est vraiment pas loin des 100 donc on va souvent jouer contre, enfin souvent, on va de temps en temps jouer contre des bots. Snap aussi, c'est intéressant. En vrai Dark Oak, il est, il est cool quand même sur le monde quantique. Il a 3 cartes dans son deck. Bah, je préfère Slide au mid mais je gagne pas au mid. Je enfin, 13. si ça suffit. Hein. Dans l'absolu. Peut-être ça. Hein. Je pense pas qu'il puisse gagner à droite. Ah non J'ai plus de points parce que je prends le plus 2. Donc j'ai mon Darko qui passe à 2. Plus, bon, je pense que ça change rien, mais je pense que c'était un bot, malheureusement. On les a pas mal évités cette saison, hein, finalement, les bots. Hein. Vous voyez, c'est ma... Alors, ça c'est pareil, c'est bas basé pas mal sur l'expérience, donc c'est dur à dire, mais... Finalement, en étant sous les 100, parce que je, je, finalement, dès le début de saison, j'étais presque 100 déjà, mais je voulais pas passer infini. Donc je suis vraiment resté sous les 100 toute la saison, quitte à même parfois pendant 10 minutes faire que des con c'était un peu chiant, mais bon, admettons. Et un petit, je les ai un petit peu évité. Bon, pas tous, mais on peut pas tous les éviter. Après, c'est bien pour le jeu, hein, les bots. Hein. C'est vrai que nous, on gueule parce qu'on est des tryharders, mais pour la majorité des joueurs, c'est super. Et il faut quand même le reconnaître que quand on démarre le jeu, c'est quand même bien d'avoir un win rate qui est de 55-60%. Surtout quand on est nul et qu'on ne comprend pas encore le jeu. Ok. Je pense que le snap, c'est un petit... On, on est... C'est un peu prématuré là. Surtout qu'il va nous faire des tons. Après, en fonction, le Chang-Chi peut être cool. Aéro... Bon, on est à peu près pareil. Hein. Est-ce qu'on détruit On a une curve. Après, c'est un deck relou, ça, parce qu'il va nous bloquer un peu. Et nous, on n'aime pas être bloqué. C'est ça aussi qui est intéressant avec cette version. Ça me fait penser à ça. C'est que son deck... C'est un deck qui va me loquer. Donc c'est un deck qui est très fort contre Thanos. Un peu moins contre Shuri, mais très très fort contre Thanos. Bon, il peut jouer Chang-Chi, mais... Je pense qu'on est quand même censé faire des choses comme ça. Chose proactive. proactive. Euh... Et nous, l'avantage, c'est qu'on est moins dépend. On joue pas Angel-Bishop. Angel-Bishop, ça, dé ça, ça dépend de la place. C'est des cartes qui sont méga fortes. Genre, l'Angel, pour 2 mana, c'est 6 points. Si vous la jouez T2, c'est exceptionnel. Et Bishop, euh, c'est souvent 7-8 points avec ce deck. Ça peut être même 9-10. Donc, c'est exceptionnel pour 3 mana. Mais il faut les jouer dans la curve, certes. Et il faut avoir la place. Si on a moins de place, si déjà le gars il fait débris, il nous bloque un lieu, deux lieux. Donc le, le bishop perd deux, l'angel perd 2. Donc vous voyez un débris ça nous fait perdre, si on joue angel bishop, 4 points déjà. Nous notre deck il est moins, il est pas dépendant de ses cartes parce qu'il ne les a pas. Donc en fait vu qu'on a, vous voyez le dark oak, bon là c'est un peu bizarre il y a monde quantique, mais dark oak même avec une place on va gagner la ligne. Ça change quand même pas mal de choses. On va faire un truc comme ça. Oh je pense que je suis devant. S'il fait Chang-Chi à gauche. S'il et... fait... Sif... Ouais. J'ai hésité, j'ai eu cette idée à la toute fin. Au moment où j'ai snap, je me suis dit c'est une connerie. Vous savez pourquoi Parce que si on snap, on le fait fuir. C'est à dire qu'on perd 3 points. Enfin, on perd pas 3 points, on perd 1 point, parce que normalement on est censé en gagner 2. Alors on n'est pas méga devant, donc on peut aussi, enfin là vous voyez le snap il est pas totalement choquant. On joue un quart, 1 pour 4, euh... c'est pas comme si j'avais une domination ultime et que finalement le gars c'était de l'autoconcide. Donc j'ai même hésité à snap vous voyez, donc euh, je pense que c'est pas choquant de snap, mais c'est vrai qu'en ne snappant pas, on prend quand même souvent deux. Je pense que c'est quand même une game où on va souvent gagner. On va le mettre là, on sait jamais. Hein. On n'a pas forcément Killmonger. Et puis on peut se battre. Hein. Avec Dark Oak, euh, on peut gagner euh, à la. Oh, intéressant ça. Avec notre deck, c'est intéressant. Vous voyez, par, pareil, par rapport au lieu. Par rapport à un lieu comme Londres, par rapport à un lieu comme euh, la cuve de clonage. bah On est vachement content de jouer Dark Oak, finalement. Parce que la carte, elle, elle génère énormément, énormément de points. Il enfin, y a plein d'avantages, mais il n'y a pas que... Hein, euh J'espère que vous ne dites pas euh, que le Serra Control classique c'est une poubelle. quoi. Franchement, c'est un deck exceptionnel. Hein. Vraiment exceptionnel. Mais c'est vrai que voilà, ça c'est une version un peu meilleure en tout cas en ce moment. Mais c'est pas gravé dans le marbre, clairement pas. Euh, parce que justement, comme je, je vous disais au début, l'Enchantress a une carte forte dans la méta. Et elle est très difficile à mettre dans ce deck. Bon, on a de la chance à éviter notre Dark Oak. Oh non. Il est chiant le gars. Bon, en vrai, ça fait égalité à gauche. Ah non C'est vraiment un vil. C'est un perfide, hein. C'est un perfide le, le type sérieux. Ça, ça coûterait 3. C'est chaud là. Pour ça, on s'en moque. On peut ignorer le mid. Hein. Après, lui, il peut déplacer. Mais en vrai, il ne déplace pas BZF. Le problème, c'est qu'on n'a pas de Shang-Chi. Il, en... il est hors range, lui. Ah, le scorpion, nous a... il nous a. Lui, il a profité d'Iceman. En fait, il a profité du lieu et pas nous. Je pense qu'il faut accepter notre défaite ici. Hein. Les... Les lieux nous ont clairement. En fait, sa curve était super belle. Et en plus, il a profité de double scorpion, double Iceman. Euh, bon. Le deck est cool, mais bon. C'est dommage parce que c'est des bons match up ça. Euh, je, je dis pas de bêtises, c'est hier que je vous ai proposé la version... Alors, parce que c'était son deck, mais euh, globalement, Good Cards, Doom Wave, ce genre de deck. Euh, et finalement, ces decks-là, ils sont méga polyvalents, mais ils ont une petite faille, je trouve. Genre le Doom Wave, le Good Cards. C'est qu'ils jouent Sunspot et ils ne jouent pas Armor. Donc, ils sont fragiles au Killmonger. Donc, c'est pour ça que ça fait que le match-up... Okay. Le match-up, il, il serait plutôt pour nous. Malgré la polyvalence des decks. Donc, c'est toujours dommage de perdre un, un mauvais match-up, mais encore une fois, il n'y a pas de match polarisé dans Marvel Snap, donc il n'y a pas de 80-20 ou très très peu. À, à part entre deux decks fun, évidemment. Donc, euh, Donc voilà. Au mieux, on est à 60%, quoi, mais... Mais c'est quand même dommage. Wolverine, ça fait penser à Galactus. On a Aero donc c'est super et on va prendre l'initiative pour avoir Aero avant lui. Ah non, Bucky Barnes. Je pense qu'il va sacrifier à gauche, genre Carnage. Donc on va amener Carnage euh, au mid. Enfin on va amener euh, un truc au mid, pour que son Carnage soit un peu moins fort. C'est ça change rien. Bon, si ça peut changer parce qu'il doit jouer Death. Donc il y aura toujours un peu moins de points. J'ai même... même pas envie de Killmonger dans ce match, sinon je lui donne une jolie Death. Bah écoutez, Dark ça fait des points. Hein. On va Darko à gauche. Hein. La ligne est à nous. Hein. La Nova, le Killmonger, très relou très relou mais vous voyez on se tient la, la, la, sa sortie est très forte il fait des points mais voilà le Darko qui arrive, bim la ligne à nous euh... ça c'est pas mal dans le match, encore faudrait-il qu'il ait l'initiative comment est-ce qu'on lui donne l'initiative en perdant le tour comment on peut perdre le tour est-ce qu'il ne faut pas juste faire ça Genre à gauche. Parce qu'on est déjà en train de gagner à gauche. Donc au moins on est sûr. Je crois que je vais rock slide à gauche. Et je finirai sûrement par... Okay. Donc là il a l'initiative. Il a deux lignes. Et je pense qu'il va sûrement faire un monstre au mid. Je pense qu'il a trop de retard à gauche et il a un peu peur. Donc je ferais bien un truc de ce style là. Chang-Chi. Bon c'est toujours un peu risqué. Euh, la question c'est est-ce que finalement il va pas me brain et aller à gauche lui donc dans ce cas là on mettrait quand même un, une sentinelle à gauche bah, en vrai autant faire les lézard dans le spot Comme ça s'il fait une grosse créa au mid on la détruit Et s'il fait un truc à gauche de toute façon on est quand même devant Écoutez j'aime bien ce play là il est un peu bizarre Après il peut juste gagner en faisant un héros Mais s'il fait qu'un monstre Ouais Vous voyez c'est intéressant hein Là, on gagne parce qu'on lui laisse l'init. Bon, ça, c'est une game qui est bien travaillée. Je ne fais pas ça à toutes les games, évidemment, parce que ça demande de la réflexion, mais... Et que l'idée du jeu, c'est quand même de prendre un peu de plaisir, de pas juste à chaque fois... Euh... Mais bon, voilà, c'est des choses qu'il qui, qu faut faire. Et si on arrive à, les bien, à bien les faire, vous voyez, les match-ups sont... Euh, ce match-up-là, finalement, il est assez facile. En tout cas, cette game-là, elle est assez facile. Mais ça dépend de l'initiative. À partir du moment où je lui laisse deux lignes sur trois, c'est lui qui démarre. Et je sais que mon Chang-Chi, il... Et c'est, entre guillemets, le problème que je peux avoir. Là, je suis en train de le tailler, l'Angel le, Bishop, alors que je, vraiment, c'est un deck que j'aime plus que tout, mais... Intéressant. Donc là, vous voyez, Tauroscorp, sur... Enfin, euh, Jet sur Tauroscorp, on va changer de côté. Là, on doit avoir un snap opportuniste. Pif Tout simplement. Euh, je sais pas ce que j'allais dire. Euh... Et ouais, a... c'est ça aussi, c'est que parfois quand vous faites Angel, Bishop, bah en fait, naturellement, vous allez prendre l'init. En général, non, vous êtes censé la prendre sur le dernier tour, mais parfois, quand des decks très très mou bah en fait, vous allez prendre un peu des lignes partout. Parce que l'Angel va sur une ligne, le Bishop va sur une autre, la Jazz Jones peut aller sur une autre. Et vous voyez, en fait, vous allez naturellement, sans faire attention, ou alors faut vraiment se concentrer euh, à fond pour laisser l'init à l'adversaire pour que votre Chang-Chi ait... ou de votre enchantresse ait du sens. Mais ça peut être le cas avec ce deck. Hein. Dans l'absolu, Dark Oak il gagne la ligne. Si on a une, un early avec Lézard, etc., Polaris, Lézard sur une ligne, Dark Oak sur une autre, on a deux lignes sur trois. Donc vous voyez, là, il fallait vraiment mettre ben, voilà, le Rock Slide sur la ligne de Darko pour que lui ait l'initiative. Très important. Alors je le redis, hein, mais bon. L'initiative, c'est quand on mène au lieu. S'il si y a égalité, c'est celui qui a le plus de points. Et euh, l'initiative, ça se voit avec le petit halo brillant autour du pseudo. On peut essayer de gagner à là. Non. Toujours peur. Là vous voyez typiquement contre un deck des fausses. Même si notre deck est excellent, euh, bah, Morbius ça fait peur parce qu'on n'a pas enchantress. Le Hub Dirk. On n'a pas qu'il Monger donc on va mettre la Nova. Il va être plutôt pas mal en vrai parce qu'il y a moyen qu'on gagne. Qu'on perde plutôt le la Swordmaster sur Ella. Alors là c'est pareil, snap opportuniste. Il a perdu une carte importante. On va tout de suite snap. Un peu quelle que soit votre main j'ai envie de vous dire. Je vais quand même faire des points à gauche. Avec ce polaris, de toute façon je peux pas polariser sur le hub, sinon je décale Morbius. J'ai pas envie de vraiment décaler Morbius. Là il y avait le Ghost Rider quand même. Donc là évidemment Omid il gagne, mais on s'en moque. La Nova elle saute. Il y a, quelque chose me dit que peut-être qu'il y aura un Killmonger sur Morbius. Je vais Serra à droite. Le problème c'est que... Je ne sais pas s'il faut pas essayer de gagner quand même Omid... J'ai beaucoup de retard au mid, je crois que je vais juste abandonner les lignes du mid. C'est un peu dangereux d'abandonner les lignes quand on joue contrôle. Hein. Parce que Ça donne de l'information et la puissance de notre deck vient du fait de ne pas donner de l'information à notre adversaire. Oh, oh, le target Serra est horrible. Bon, on n'est pas tant derrière. Le problème, c'est que le Chang-Chi ne proc pas. Par contre, on a un joli aéro. Donc s'il ne fait qu'un seul monstre, ce qui est une vraie possibilité, on gagne. Je pense qu'on va jouer sur cette possibilité-là. Donc juste aéro au mid. Aéro à gauche. Non, aéro au mid. Je pense qu'il n'y a qu'une créa qui va être jouée. Put. Bon, on en ramène au moins une, mais je pense que ce sera Dracula, Swarm. Ah oui, il y a eu Swarm, my bad, my bad. Bon, il peut y avoir des petites créas dans son deck. Genre ça, mais je crois qu'il gagne quand même. 15 à 8. Non, 15 à 13. Bon, my bad, my bad. Là, c'était. Je, je, je me suis fait Swarmer. J'ai pas fait attention. Mais c'est ça aussi qui est intéressant dans le jeu C'est que Alors là c'est quelque chose qui est pas spécialement technique Mais les jeux de cartes c'est pas que technique Pour le coup c'est pas que des maths Et heureusement c'est pour ça que ça, ça plaît autant Les maths ça plaît pas tant <rire> Les gens préfèrent euh, Hearthstone Magic que les maths Dans le monde euh... C'est tout ce que j'allais dire bah, oui. Ah ouais je vais snap Les abous Dark la combinaison est très très forte Surtout avec le kiln J'ai même pas besoin de mettre Juste Dark Oak ça devrait faire gagner. Euh... Oui. Si vous prenez de la réflexion à fond sur chaque game, bah, je pense qu'il y a un peu moins de plaisir. C'est pour ça que les tournois existent. Si on est en mode tournoi, entre guillemets, sur, euh, sur chaque game de ladder, vous voyez, l'adrénaline, euh... en fait, en tournoi, ce qui plaît, c'est pas spécialement... La réflexion, c'est l'adrénaline du tournoi. On aime la réflexion, on aime gagner parce qu'on a bien joué. Mais parce que aussi, on est dans un format qui fait que quand on gagne, on gagne quelque chose. Dans un tournoi, on va gagner. Même si on ne gagne rien, c'est... On gagne une étape supplémentaire. Le fait de pouvoir jouer contre un adversaire de plus. Et pouvoir euh, pouvoir avancer dans le classement, entre guillemets, dans le classement du tournoi. Et dire, ah, mais là, j'étais top 32. Je passe top 16. Ah, je passe top 8. Ah, je vais essayer de faire euh, quart de finale, demi-finale. Enfin, vous voyez, on, on a des choses à gagner, entre guillemets. Attendez. Ça, euh... je vais le péter. Je vais un peu à gauche, quand même. Et c'est pour ça que c'est bien Certaines games de vraiment Oh nice, vamos De vraiment se casser le crâne Alors entre guillemets se casser le crâne Mais de réfléchir à qu'est-ce qu'il va faire machin Et vous voyez par contre bah La ligne d'après, le, le, le gameplay d'après On fait entre guillemets un peu euh, un, un peu plus des conneries Donc euh, ça c'est assez standard C'est pas très clair ce que je dis Même si en fait dans ma tête c'est clair Mais je crois que ça l'est pas euh, Dans la vôtre là L'explication est un peu floue. Mais en gros, il faut jouer un peu par automatisme, parfois, et un peu en mode relâché. Vous allez quand même comprendre des choses, euh, récupérer de la donnée, etc., de l'expérience. Et voilà, si vous vous focussez trop, peut-être vous n'êtes pas comme moi, hein, peut-être que vous arrivez à tout le temps vous focus, mais moi je sais qu'en ladder, en tout cas, en tournoi, j'arrive vraiment à être à 200% sur chaque game. Mais chaque game, vous voyez, comme j'ai dit le mot game, j'ai pas dit une game, j'ai dit une game. Vous voyez, c'est vraiment... <rire> Donner de l'importance à cette game et euh, et finalement, bah le. Euh, je... Pff, je me que... Merde quoi, <rire> j'ai snapé en plus. Alors, il fallait snap, j'ai pareil, un hein, Zabou plus euh, un T3, enfin un T4 euh, hors or euh, chi évidemment, c'est un snap. Euh, donc voilà, vous voyez là, il y a une connerie de la game d'après quoi. Belle game, je me relâche parce que je fanfaronne, je fais un super play. C'est un seul play, mais il est super beau, il donne la win instant. Et puis la gamme d'après, euh, alors peut-être que en vrai, si j'étais pas en vidéo, j'aurais peut-être euh, gardé la même concentration la game d'après. Finalement, l'idée, c'est d'avoir fanfaronné et faire que j'ai même pas fait attention à son swarm. Donc c'est sûrement quand même une connerie. Enfin, c'est sûrement un truc qui m'arrive peut-être qu'en vidéo en stream. Et pas en, en mode, de, on va dire, tryhard ladder. Même si bon, le tryhard ladder, en vrai, euh, j'en fais le week-end, mais plus pour les missions pour tryhard le ladder, quoi. Parce que pour le moment, il n'y a pas de, de rang infini. Hein, quand il y aura des choses en infini, quand il y aura des rangs supérieurs, genre 120, infini, 130, etc., avec des vrais classements, là, il n'y a pas de classement, c'est n'importe quoi. C'est à partir du rang 150, je crois que tu as 7 bottes sur 8. Il y a un joueur qui a fait ça, un joueur français qui a... Euh, Suisse, pardon. pas bah, pareil. Euh, qui, a, euh, qui a vérifié un truc, et je crois que c'est à partir d'un certain rang. Je crois que 150, il a dit qu'il y avait... Euh, sur 8 matchs, il a rencontré 7 bots ou vraiment un truc ubuesque, quoi. Ça, c'est exceptionnel. Hein. Mais ça, c'est vraiment é que.ceptionnel. Hein. Le, le double rock slide, là. Oh, pétard. Le gars, il a plus de deck. No deck. No deck for you, quoi. <rire> ah. C'est chiant, ça. On va pas prendre un Galactus dans le museau. Aéro, top deck. Ah, zut. Bon, on a toujours ça. On va prendre un, un Galactus. pas très bien en vrai. Le problème c'est que l'initiative, il peut la laisser jusqu'à la fin. Me la laisser jusqu'à la fin et finir par un, un knul. Même s'il sera pas énorme son knul mais j'aurai pas de chang Alors après là, je psychote, mais aussi bien il n'a pas le... Là par exemple, si j'avais eu Dark Oak, j'aurais joué Dark Oak au-dessus de ça. Ça peut être Doom, hein. C'est Hobgoblin. Ouais. C'est hyper chiant, hein. Après, je... Non, je suis pas vraiment devant, parce qu'en vrai, il est un super Londres. Là, il doit Snap. Snap opportuniste, il doit le réaliser, là. Ils le font jamais, je comprends vraiment pas. Après, ils font ce qu'ils veulent, hein. Mais c'est vrai, hein. Les joueurs, ils font jamais des snaps. Donc là, il est de passer. Ça veut dire qu'il va y avoir des kilos de. De Shiulk. On a un Dark Oak qui est fort quand même. On va faire quoi, Shiulk Shiulk au mid En fait, s'il n'a pas chi je pense que je peux gagner. Darko il est trop fort. Hein. Darko qui a cette carte dans son deck, il, a, il est 14 le gars. Donc je fais Darko à gauche. Et genre, euh, je sais pas, euh, Sentinelle à droite. Et en vrai, à droite, j'ai quand même 15. Donc c'est très possible qu'il fasse juste she hulk, she -Hulk hein. Même si j'ai plus de chances de perdre que de gagner, je pense que c'est une game où on est censé rester. Évidemment, si on joue 2-8, si la fuite nous fait perdre 2, la défaite nous fait perdre 8, bon bah... Là, c'est quand même difficile de jouer, quoi. Opportuni... Je suis opportuniste. Euh, euh, mais il y a quand même des limites. Bon. Ouais, c'est mieux que Sentinelle. Hein. Avec Killmonger et tout. Euh, euh, ouais. On va essayer de se battre ici. Patriote. Oh. C'est intéressant. Peut-être qu'il va falloir witch euh, la cuve de clonage. Je pas Enchantress. Est-ce que le mal est pas déjà fait C'est intéressant. Hein Rockslide, c'est trop fort. Je crois que le mal est déjà fait. Malheureusement. J'ai peur que le mal soit déjà fait. C'est ah. un snap. Oh, snap Snap sur chute du guerrier Famos Alors il a quand même toujours un mais il en a qu'un Le dark oak On peut lui mettre ça Ça Bon, ça fait un peu peur parce que là il peut y avoir une mystique et derrière un ultron. Bon leech. On a des points hein. On a des points. Sur ultron euh, ça fait plus 4. Non parce que là toutes ces créas elles mourraient. Bah ça veut dire qu'il ferait ultron à gauche. Je pense qu'il va à ultron à gauche. Après, il peut avoir Doom. Doom à gauche. Dans ce cas-là, il ferait Doom à droite. En vrai Doom, euh, ça fait pas tant hein pas si mal, je pense. Partons là-dessus. Oh, balance tout. Bah, écoutez, je pense que c'est pas mal. Ah, débris, c'est chiant quand même. Oh, waouh. Wow. Écoutez... Euh Wasp. Non, c'est bon. Hein. Même à gauche, en vrai, c'est presque bon. Non. Ouais, c'est bon. Ah, il fallait, euh, il fallait ça. Hein. Peut-être qu'il aurait fallu mettre Dark Oak avant Rockslide. Le truc, c'est que bon, c'est dur de, déjà de se dire qu'il va jouer Lich dans une version Patriote, même si ça peut arriver. Et surtout, euh, le, le, le Rockslide, même si. La pomme de terre, elle marche avec son patriote, Ça reste une draw cassée. On lui casse quand même un peu son deck. Et on lui bloque ses probabilités de piocher Ultron ou Doom, par exemple. Petite dernière, on va snap donc. Très important, le snap sur la dernière. Puis on a une super main. On a Zabou, Dark Oak. Ça, c'est super. Et on... J'allais dire en général gen... euh, en... en général, mais parfois il ne prend pas Chang-Chi. Et j... jusqu'au dernier moment, on va jouer le Rock Slide et là on va lui donner plus 4. Alors c'est assez intéressant. Nova, ça donne. Il peut y avoir plein de choses. Ah Nova Monsieur Fantastique. Intéressant. Là j'avoue que je sais pas. On pète pas ça. On peut le flou de l'Oxandar J'ai pas envie de péter au mid Vous déjà au prochain tour il est que 8 lui hein. Donc ça c'est quand même vachement cool hein. Ok Maximus, Mister Fantastic, Nova Oh waouh. Bah écoutez merci la Witch hein. 4 points Bah, merci la Witch. Et sinon, on était super bien. On a, en fait, on avait. Sa sortie est un peu raté. Et euh, on avait plus de points. On avait plus de. Enfin, là, la main était pleine. Donc, euh, bah écoutez, la game était tellement rapide qu'on va en faire une petite dernière. Et évidemment, vu que c'est la dernière, on est obligé de snapper. Hein. <rire> J'avoue que j'aime ça. J'ai oublié de vous dire. Bon, vous le savez, je l'ai dit dans la vidéo d'hier, mais je le répète. Bon, vous connaissez les streams. Le mardi, le jeudi, de 10h à 19h, sur ma chaîne Twitch, twitch.tv TheFishugo. Je vous invite évidemment, nombreuses, nombreuses et nombreuses, j'allais dire nombreuses et nombreuses, je me serais tom on aurait tombé dessus, nombreuses et nombreuses, euh, sur Twitch. Vous pouvez vous abonner évidemment, euh, si vous avez un compte Amazon Prime, vous avez un abonnement gratuit sur Twitch, donc je vous invite à l'utiliser. Euh, J'ai créé un compte TikTok avec plein de petites vidéos Marvel Snap euh, super sympa, donc euh, vraiment n'hésitez pas. The Fichou, tout simplement sur TikTok, si jamais vous êtes sur ce euh, réseau euh, sociétal. Et voilà. L'instant promo est fini. Il y a un stand gaming aussi. Bon, ça c'est un semi-instant promo parce que tout le monde connaît un stand gaming ma maintenant. Mais euh, voilà, si jamais vous euh, voulez acheter un jeu vidéo, n'hésitez pas à pas, par passer par le petit lien Il y a sous toutes les descriptions de mes vidéos. Dans toutes les descriptions de mes vidéos euh, qui vous permet tout simplement d'acheter un jeu beaucoup moins cher. Il l'était au départ. Est-ce qu'on Darkhawk maintenant Est-ce qu'on rock slide Je crois que je vais Rock Slide maintenant pour lui pourrir son paquet. Et j'ai surtout pas envie de prendre un... un, un... Ah. En vrai, on... Là, on aurait Snap. Parce qu'en vrai, on a chang Dans tous les cas, on avait Aero. Donc même s'il avait un Cosmo ou un Armor, vous voyez, on ramenait sa créa sur une ligne. Et boum, mais là on va sûrement juste développer un ton. Bah, c'est ça hein. Bah, il peut y avoir une Titania. J'aurais dû gagner le mid pour l'initiative. Petite erreur, mais c'est pas très grave. Petite erreur, mais je pense que c'est pas si grave. Il peut pas aéro. Enfin, il pourrait aéro à gauche, mais il perdrait. Sachant que je le camp. Polluer son deck. Écoutez, je peux perdre sur Titania. Taskmaster Titania. Mais c'est tout. Et encore, faut il faut qu'il ait Tasmaster. Ouais, bon là, euh, j'ai pas très très bien joué. Vous voyez, encore une fois, c'est vraiment une histoire d'initiative ce jeu. Là, le fait de pas avoir l'initiative, je lui laisse Taskmaster alors que si je Changchi avant qu'il Taskmaster, il ne voit. Taskmaster ne voit pas le Red Skull. C'est le, le dernier patch. Et donc euh, tout simplement. Valou Valou. Merci à tous, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a aidé à, à, à progresser et que euh, bah, peut-être que vous, vous allez ou euh, vous avez déjà ouvert Dark Oak et euh, ça vous permet voilà, de, de, de, de jouer un deck contrôle, voilà, si jamais vous, euh, vous, aimez, vous avez aimé ou pas, ou pas hein, peut-être aussi hein, le, la version, on va dire, Angel Bishop. Bah, voilà, c'est un, un peu différent, le gameplay est un peu plus proactif finalement, quoique Angel Bishop, ça l'est aussi, mais voilà, il y a un petit peu plus de points, c'est un peu différent dans les match dans sa façon de jouer. Et c'est tout simplement le meilleur deck contrôle à l'heure actuelle euh, du jeu. Merci à tous, je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde